La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et c'est désormais également le mien, Pierre Ménès. L'inévitable moment du baiser, volé, repoussé ou pas, nous le verrons, de Pierre Ménès à l'encontre de sept de ou de ces journalistes. Alors, elles sont un peu toutes blondes, on les confond un petit peu toutes. Nous allons faire un effort de, de tri et de synthèse. Euh, Pierre Ménès est-il un gros cochon Est-il lubrique Faut-il le bannir des médias Faut-il... Donner raison au hashtag visant à l'évincer de Canal+, mon avis n'engage absolument que moi, ce qui ne m'empêchera pas de vous le donner dans cette vidéoscopie. C'est parti. Et je leur ai dit, la meilleure chose à faire, ce serait de diffuser cette séquence, dont touche pas à mon poste de ce soir, avec Pierre, euh, donc, qui va être là, qui va la regarder avec nous. Euh, avec Francesca, avec vous tous, avec vous, au moins que vous voyez cette séquence euh, qui a été coupée, on a choisi. Je contextualise pas mais quand même ça m'empêche pas de dire deux mots des invités quand je les connais en l'occurrence euh, Francesca Antoniotti si je me souviens bien, c'est une ancienne candidate de Télécrochet euh, qui je crois était chroniqueuse foot dans On refait le match, dans le match du lundi, le match du lundi puis on refait le match Sur RTL euh, et euh, avant tout Europe. C'était l'émission d'Eugène Sacomano qui a fait connaître entre autres Pascal Pro, Francesca Antonioti, etc., etc. Gilles Verdez, qui était rigolo à l'époque, qui n'était pas l'espèce de turbo gauchiste euh, forcené euh, de, de maintenant. Voilà, voilà tout ce que je sais sur cette personne-là. Et apparemment, elle aurait été embrassée, et elle aussi, de force, par le gros Ménès. Et eh ben, écoutez, je l'ignore, on va découvrir ça. De ne pas la couper au montage, on a choisi de vous la diffuser dans l'intégralité. Après, Pierre s'expliquera euh, là-dessus, reviendra là-dessus. Euh, regardez donc cette séquence qui dure 3 minutes. La séquence est très forte. Voilà, je vous le dis, la séquence est très très forte. Euh, et euh, c'est vrai que vous allez voir, vous allez rester scotché. Là, il fait ce qu'on appelle désormais dans les médias euh, féminisés, un, un trigger warning, c'est-à-dire euh, je prétends à l'objectivité en vous laissant découvrir une scène non coupée, mais je biaise votre avis auparavant en vous disant « parce que c'est très fort, je vous préviens ». Non, l'honnêteté totale, c'est de laisser les gens voir la scène sans les prévenir que ça va être très fort. Si je te dis que c'est très fort d'avance, je te préconditionne. Hein. Sous prétexte d'éviter de choquer, c'est en réalité un, un pernicieux biais, un pernicieux avant-propos te permettant déjà de mettre, non pas comme on disait dans le temps, les rieurs de son côté, mais les pleureurs de son côté. Mettre les pleureurs de son côté. That's <laughs> journaliste, justement, un peu uh, mysogyne, non, mysogyne, comment tu l'expliques On rentre directement dans le lard, si je puis dire, avec Pierre Ménès. Première remarque, vous savez que je m'attache toujours à essayer de prendre de l'infraverbal avant du verbal dans les vidéoscopies, je sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça, mais enfin, désormais, c'est une petite coutume. Infraverbalement, on voit la démarche de Pierre Ménès. Il arrive un petit peu comme un coq, il plastronne un petit peu, il a le plastron comme ça en avant, là. et euh, il arrive comme ça en se dandinant, comme quelqu'un de très sûr de lui, c'est-à-dire que il a les épaules en arrière, le regard haut, alors soit c'est une confiance totalement simulée, soit c'est une confiance à demi-simulée, qu'on pourrait dire affectée, euh, soit c'est une confiance réelle. Je ne serais pas étonné que ce soit une confiance réelle. J'ai l'impression qu'il ne ressent aucune crainte ou aucune appréhension par rapport à cet entretien. Ou alors c'est un excellent comédien, l'avenir le, le, proche nous le, nous le dira. Mais euh, son langage corporel ne sent ni la méfiance, ni la défiance, ni l'un ni l'autre. Il semble être totalement dans son élément et sous la pression d'aucune menace réelle. C'est assez étonnant. Il est, il est affalé sur la table, il a des coudes sur la table, ce qui n'est pas très élégant. Alors les mauvaises langues vont dire toi aussi. Mais il faut toujours comprendre les règles de bienséance. C'est le problème avec beaucoup de gens, et je ne cesse de le, de le répéter à mes collaborateurs, au lieu de faire... Demandez-vous pourquoi on, vous, on veut vous faire quelque chose. La bienséance dit tu mettras pas les coudes sur la table. Le problème, c'est pas les coudes sur la table en soi. Les coudes sur la table ne sont que la, la conséquence. Le problème, c'est de s'avachir sur la table. Le problème, c'est ça. Ça, c'est pas beau. Pourquoi Parce que je mets mon poids sur la table et les coudes, évidemment, sont ce qui me tiennent pour pas que je me retrouve sur le, sur le menton. La réalité, c'est que les coudes peuvent passer sur la table quand la table ne sert pas de support. Notre support, c'est la chaise la table est le support à nos documents, à nos couverts, à notre nourriture. Il ne faut pas que la table devienne le support. Je suis peut-être sexiste, mais je suis quand même le seul mec qui a essayé de faire une émission de foot avec que des filles. Donc est vous la vérité Bonsoir, merci d'être là pour la, la première de 19 ans. Alors là, je ne comprends plus rien. On change de plateau. J'ai l'impression que là, on est sur une émission désormais terminée, que l'encart en bas à gauche serait le TPMP actuel. Tout ça devient euh, une image dans l'image dans l'image dans l'image, donc là je ne comprends plus grand-chose. Euh, ce dont j'ai l'impression, c'est que déjà, il est très à l'aise avec la rhétorique, et il nous fait un petit glissement sémantique euh, comme ça, tout en souplesse. Hein. J'ai l'impression qu'il a dans la langue la souplesse qu'il n'a pas forcément dans le corps. Euh, déjà de misogyne, il dérive en sexiste, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est euh, pas, pas le même mot, c'est pas la même définition, ça n'a pas les mêmes conséquences. Et euh, il s'abrite derrière le fait d'avoir une émission, mais euh, en même temps, euh, c'est comme si on disait d'un macro, euh, c'est comme si un macro répondait je ne suis pas sexiste, d'ailleurs, j'ai plein de filles qui travaillent pour moi. Je vous présente euh, mes copines du soir, Andr, euh, Lucie. Ouais, bah en plus, euh, j'avais <rire> <rire> ah, pas vu, le... j'avais pas vu de qui il s'agit, mais je vois ma copine Agathe, hein, donc euh, je pense que l'analogie la, au macro n'était pas forcément, euh... encore une fois, j'ai eu la bonne intuition. <rire> Moins de bêtises pendant 7 heures. Juste un peu moins. Virgile. Alors sa, sa co-présentatrice co est, est belle également, euh, il est entouré de belles femmes, donc c'est un petit peu le complexe hein, de l'homme laid ou de l'homme petit, c'est euh, mon pouvoir de séduction passera par mon aura médiatique et par mon entourage. Hein. C'est-à-dire je, je ne plairai pas pour moi, par contre je me mettrai en, en condition d'être de, de, plaisant et séduisant. Hein. C'est en tout cas ce que je pressens de Pierre Ménès, que je ne connais pas encore une fois. Je connais plus à l'époque où je suivais le foot. Je vous dis, je, je suivais euh, Pro, Verdez, Antoniotti. Euh, Ménès n'en faisait pas partie. En plus, j'ai pas canal. Donc je ne connais pas sa pertinence et son assertivité footballistique. Par contre, je ne devine que ce que je vois à l'écran. Il faut quand même faire le distinguo entre les choses graves et le discours de, de tous les jours. Si on peut plus rien dire à une femme parce qu'elle est une femme, je suis désolé, ça c'est sexiste, ça c'est insupportable. Alors malheureusement, cette soi-disant interview non coupée est en réalité montée et coupée, hein, ça, ça me dérange. Mais euh, rhétoriquement, il est bon parce qu'il déporte il déporte <rire> l'accusation euh, sur le terrain de la liberté d'expression. Et déjà, ça c'était, on va dire, ça c'est la base de la stratégie de défense médiatique désormais, hein, c'est... Euh propos tirés du contexte et liberté d'expression, c'est la raison pour laquelle c'est quelque chose que je n'ai pas utilisé à mon procès, j'ai jamais dit que ça avait été tiré son contexte, j'ai dit que c'était faux en soi. Et euh, du coup, il ne s'arrête pas là, c'est vraiment un gros malin, hein, au sens où il est malin et il est gros, <rire> c'est un gros malin, puisqu'il enchaîne en retournant le, la, la, la critique à son interlocutrice, c'est aurais-tu préféré que je m'abstienne, car si abstention il y avait eu, ça aurait voulu dire, si vous voulu dire... Que euh, je fus pour le coup sexiste. C'est très bien fait. Il a il a raison sur le plan de la logique de l'argumentation, mais en fait ce n'est pas tout à fait la question posée. Et euh, non non il est bon il est bon il manie extrêmement bien le le, le discours et euh, également le regard. Hein. Il il lui refuse le regard, donc il refuse la confrontation en jouant sur un autre terrain. Je viens jouer chez vous avec euh, avec mon ballon et Ma raquette et ma batte de baseball, mais en fait, non, on va jouer à autre chose et puis ailleurs. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, en tout cas, je dis qu'il est performant dans sa tactique de, de dérivation comme ça à l'image, de dérivation médiatique. Une fille qui est jolie avec son décolleté, moi, je trouve ça plutôt gentil. Oui, pour toi, c'est un compliment. Bah oui, tant à faire. D'ailleurs, je remarque au niveau décolleté tu m'as pas gâté aujourd'hui. Hein. Parce que je ne suis pas là pour ça. Tu savais que c'était pour moi, tu savais que c'était moi. Quand t'es arrivé au CFC, j'étais beaucoup chambré. C'est déplacé dans un contexte professionnel, effectivement. Là, il joue sur la corde raide. Il sait qu'il est filmé. Ce n'est pas, ce... les caméras ne sont pas cachées. La remarque sur son décolleté, euh, il a tenté de l'adoucir avec un timbre de voix plus enfantin. Hein, on remarquera qu'il y a un petit trémolo qui euphémise un petit peu le, le terme. C'est risqué, c'est risqué. C'est stratégie prise de risque maximale. C'est-à-dire, je, je suis accusé d'un certain nombre de remarques ou d'actes, et plutôt que de jouer une personne en totale dissonance avec celui qu'on me reproche d'être, je joue l'assonance. C'est-à-dire, je me comporte exactement comme on me reproche de l'être, montrant ainsi à la caméra que je le fais non de façon suprémaciste et, et tyrannique, mais que je le fais de façon soumise et infantile. Il est très, très, très, très bon. C'est du grand... Mendes. C'est du grand Ménès, hein. C'est ma méthode. C'est ma méthode d'intégrer les gens. C'est ma méthode de les faire exister. Alors évidemment, les gens qui sont bas de place, je veux dire, il est toujours sur les côtes de Marie ou toujours sur les côtes de l'Or, mais pas du tout. C'est aussi comme ça que tu intègres quelqu'un à un plateau, que tu crées une ambiance, euh, et toujours très bien, j'allais dire défendu, mais tu n'avais pas besoin de te défendre parce que je ne t'attaquais pas. Est-ce que tu te souviens, notamment, notre on s'était embrouillé, toi et moi, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, parce que tu avais soulevé ma jupe devant tout le monde, tu te souviens Tu te souviens Pas du tout. Tu te souviens pas mais oui, pas du tout. Ah ben, tu vois, moi je m'en souviens. Ouais. Donc tu avais soulevé ma jupe, et je l'avais mal pris, je t'avais même, je crois, frappé. Oui, alors j'ai prononcé le mot « enfantin » ou « infantilisation » il y a quelques instants. Euh, regardez ce qui se passe. Le, soulever la jupe des filles, c'est quelque chose qui, qui se fait depuis la nuit des temps dans la cour de récréation. C'est même le titre, je crois, d'une chanson d'Alain Souchon. Euh, on a tous soulevé des jupes dans la dans cour de récréation, mais peut-être, je lance une autre hypothèse sur la table, peut-être Pierre Ménès est-il quelqu'un qui n'a pas grandi. Hein je reproche souvent aux femmes de passer de femme-enfant à femme-mère sans passer par la transition femme-adulte. Peut-être euh, Pierre Ménès, et d'ailleurs son aspect... Euh, comme ça, pentagruélique, pant pourrait ressembler de loin à un gros nourrisson, peut-être qu'inconsciemment, hein, là, je, je, je m'immisce dans un champ qui n'est pas le mien, qui est la psychologie, mais bon, il y a quelque chose d'enfantin de, de, dans son attitude qui peut-être est le signe d'un homme qui, à l'instar des femmes que je dénonçais précédemment, n'est pas passé par le, par le stade le, le d'homme adulte. Hein. C'est peut-être un, un gros nourrisson dont le le contexte de travail et la place sociale privilégiée lui permet de se comporter comme dans la cour d'école. Il levait, il levait les, les jupes des filles dans la cour de l'école. À l'époque, ça ne fait l'objet que d'une petite brimade, voire de rien du tout, ou d'une paire de gifles si la fille en question a du caractère. Et peut-être qu'à l'âge adulte, il se permet également euh, ce type de, de comportement dans un environnement qui ne l'a jusque-là jamais sanctionné. À un moment, on grandit par la peine, par la souffrance, par la maladie, alors pourtant la maladie l'aurait dû comprendre, mais manifestement, vu son poids récent, je pense que il a besoin d'un deuxième coup de semence, hein, d'un deuxième avertissement, et également, euh, on grandit par euh, des licenciements, par des prud'hommes, par des conflits, par des antagonismes, euh, peut-être y a-t-il échappé jusqu'à jusqu'à jusqu'à présent J'ai l'impression de voir un gros enfant avec les, avec les femmes. Je fais quoi Mais regardez, même ça, euh, c'est ce qu'on fait quand on est enfant. Pff. Ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Oh oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça? Oh oui. Même en sachant que ça peut être humiliant. Ça fait humilier? Oui. Ah bon? Ah, J'en suis désolé, mais. Euh... Ouais, mais. Bon. Mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont, quoi, tu vois. Il faut aussi prendre les gens comme ils sont. Euh... J'ai été embauché parce que je suis un personnage. Je oui. ne joue pas un personnage, j'ai été embauché pour ça. Alors, je t'ai peut-être soulevé de la jupe, j'avoue que je m'en souviens absolument pas. Mais est-ce que j'ai été incorrect avec toi une fois Bah là, oui, non, Non, non mais euh, indépendamment de ça. Euh, non, mais c'est... Ah, ah, ah, il est bon, il est exceptionnel. Alors, euh, euh, encore une fois, bon, je prends des précautions de oratoires superflues, parce que de toute façon, ceux qui m'aiment même, ceux qui ne m'aiment pas, même pas, quoi que je dise, je n'ai rien pour Pierre Ménès, d'accord euh, J'ai même plutôt contre, il me débecte un petit peu physiquement, je trouve qu'il a une rhétorique beaucoup trop roué, il a, comme dirait Michel Welbeck la rouerie d'un technico-commercial euh, qui est en train de vous vendre un truc. Ce qu'il vient de faire, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique, c'est laid d'un hein, point de vue euh, moral, puisqu'il il joue un petit peu l'oubli et l'innocuité euh, de ces histoires de jupe mais euh, rhétoriquement, c'est très très beau. C'est-à-dire, je suis accusé de quelque chose, d'abord je dis, euh, bon finalement, euh, tu dis que c'est choquant, mais est-ce que ça t'a choqué Heureusement pour elle, elle répond oui, parce qu'elle a, elle a, elle a failli répondre non. Et à la fin, il dit « bon, alors ça, ça t'a choqué, mais est-ce que j'ai fait d'autres choses qui t'ont également choqué ?» Et comme elle n'a pas assez préparé son dossier et qu'elle n'a que l'histoire de la jupe, elle est, elle est prise en défaut et elle répond « non ». Donc là, euh, il marque un énorme point, c'est-à-dire que sur l'échelle de la gravité, le pire serait ça, et euh, histoire de la jupe que je crois que Baffy avait fait la même chose à sa copine Nolwenn, en plateau, je me rappelle, chez Ardisson, et il avait dit « bon, ça manque un peu de cul », et il lui avait relevé de 5 ou 10 cm la, la jupe sur les cuisses, à quoi Ardisson avait répondu « non, c'est une maman ». Donc voilà, Pierre, Pierre Ménès est extrêmement roué, cette rouerie me, me révulse un peu, j'ai du mal avec la, les rouées, j'ai une dilection pour l'intelligence et une répulsion pour la rouerie. Il a l'air plus roué qu'intelligent, et il a l'air d'un gros enfant très malin, et je regrette plusieurs choses. Je regrette d'abord qu'elle lui ait pas retourné une paire de baffes au moment de la jupe. Et je regrette qu'aujourd'hui, elle lui semble dans une interview où elle est censée être son égale, elle lui semble plutôt plutôt plutôt soumise. On parle de ça, c'est ouais. ce cette euh, tout ce système là qui fait que justement une normalité. Oh, ben oh mais ne te réfugie pas derrière des termes creux. Pas de psittacisme. Elle était dans le réel. Elle était dans le concret. Elle était dans une dans une dans une atteinte à son intégrité physique. Et elle bascule sur du creux, sur des concepts vagues de, de, de, de néo-féminisme intersectionnel avec euh, système et puis le, les autres mots, les autres vocabulaires du starter pack là. Non, non, t'es en train de perdre, euh, Cocotte là. T'avais tenté de l'acculer et tu bascules sur du verbeux et sur le verbeux, il est plus fort que toi, il va t'avoir. Pas eu. Ça, c'est. Euh, c'est évident. C'est euh, mon côté un peu rebelle. Mais quand je, je dis. dis que... Moi, si je peux plus chambrer une meuf parce que c'est une meuf. C'est insupportable. Ouais. D'où vient cette musique doucereuse derrière la musique adoucit les propos et renforce les effets euh, émotionnels, comiques, tristes, tragiques. Hein. Et n'ayez jamais la l'outrecuidance de croire que votre esprit est capable de se départir de la musique. Ce n'est pas vrai. Regardez une, de, une scène de film qui vous a fait pleurer, vous enlevez la musique, vous pleurez pas. Hein. Regardez toutes les vidéos euh, d'animaux qui, qui pullulent euh, et qui, qui font déborder notre bande passante du web, etc. Il y a toujours des musiques à la con. Hein. Je l'ai déjà démontré il y a quelques mois maintenant avec une des plus grosses chaînes comme ça de d'animaux de, de, de, qui s'appelle de Dodo on voit on voit un petit animal souffrir avec une musique triste et tout à coup on le voit un an plus tard rétabli avec une musique gay même si on en a rien à foutre ça marche ne laissez jamais votre ego vous convaincre que vous êtes capable de faire la part des choses en un instant entre le son l'image les arrière plans la couleur etc ce n'est pas vrai c'est un petit peu comme les gens qui se pensent insensibles à la publicité vous allez chez eux vous avez tout ce que la pub vend <rire> c est, c est... Ma mère était comme ça. C'était euh, quand, quand je regardais culture pub le dimanche soir, elle comprenait pas. Elle disait euh, pourquoi tu regardes des publicités alors que justement on saute les publicités toute la journée. Pourquoi est-ce que tu les regardes dans culture pub Et je lui disais parce que j'aime comprendre comment on nous vend les choses. Et en fait, ça l'a dépassé et résultat, elle a toujours voulu tout ce qui était la mode du moment. Elle a voulu l'anne espresso, la mini, enfin tout ce que la publicité nous a vendu. Elle l'a voulu. Il faut comprendre les mécanismes de l'image et du son pour s'en départir. Comparé à l'encart de, actuel de, de "Touche pas à mon poste", qui est colorisé normalement, regardez le contraste et la saturation des couleurs, et regardez le contraste et la saturation des couleurs de l'écran principal. C'est tellement peu non pas contrasté, pardonnez-moi, mais saturé. Hein, il faut être précis sur les mots, mal nommer les mots, c'est ajouter ajouté du malheur au monde, mal nommer les choses. C'est tellement peu saturé que ça recherche presque un effet noir et blanc. Quel est le but de ce noir et blanc Quel est le but de ce noir et blanc et quel est le but de cette musique Cette musique veut attendrir. Demandez-vous pourquoi on veut vous attendrir quand il avoue sa culpabilité. Et demandez-vous également à l'écran pourquoi ce noir et blanc est-ce pour donner un côté archive et sérieux à quelque chose qui est en réalité autant spectacle que euh, TPMP. C'est la même chose. Non, non, je ne vais pas déconner avec toi, T'es une fille. Ça, c'est pas choquant, ça. Ça, c'est super choquant. J'ai tellement l'habitude d'avoir des femmes dans ma vie professionnelle. Elle le regarde, je sens ce qu'elle ressent, et je pense qu'elle a souffert, mais qu'elle est incapable de se départir de l'admiration qu'elle a pour lui. Et c'est dommage, et c'est, je pense, le mécanisme qui enferme beaucoup de femmes dans cette impossibilité à répondre du tac au tac à une provocation physique, parce que, je suis désolé, lever la jupe, c'est une provocation, c'est pas une agression, n'exagérons rien. Lisez ses yeux, elle penche la tête, c'est de l'affection, c'est de la compassion et c'est du respect exagéré à son encontre. Elle a beaucoup trop de tendresse pour lui, elle est censée lui rentrer dedans, et elle ne le fait pas. Mais elle l'aime beaucoup trop, regardez à 4 minutes 08. Il elle elle, y a aucune animosité dans ce regard, il y a de l'admination, je pas dire qu'il y a du désir, parce que c'est difficile de désirer Pierre Ménès. <rire> Mais il y a de l'admiration, et l'admiration est le premier pas vers l'amour. d'avoir des femmes dans ma vie professionnelle, que, que, que, que... moi je suis désolé, je fais pas de différence. Bah, tu fais pas de différence, c'est pas vrai. Si tu faisais pas de différence, tu aurais une émission avec euh, des femmes et des hommes, et les femmes ne seraient pas euh, comme ça parées de tous leurs euh, atours féminins. En réalité, là je ne le crois absolument pas. Je pense que c'est un c'est un gros monsieur repoussant qui a compris que par sa verve et en, en assumant de jouer le, le, le, le gros cochon de service il allait euh, finalement plus parvenir à ses fins qu'en se rangeant sous la coupe de la bienséance et du féminisme ça a tenu jusqu'en 2021 la question c'est cela survivra-t-il à 2021 et on pourrait prendre les paris. Je pense que je pense que ça ne passera pas. Je pense que ce, la place de ce personnage, non pas de Pierre Ménès, mais la place du, du misogyne concupissant en télévision est révolue. Hein, J'en suis la preuve, je ne suis ni concupissant ni misogyne. Je suis beaucoup plus nuancé, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet dans mes analyses que ce que j'entends là. Et pourtant, j'ai sauté sur une phrase qui n'était même pas de moi hein, et j'ai jamais soulevé les jupes de personne. Pour moi, une femme, un homme, c'est pareil. C'est toute la séquence qu'on a diffusée dans son intégralité. Euh, séquence très forte. Hein. Euh, vraiment, euh, vous êtes parlé à bateau. Hein. Euh, très forte, n'exagérons rien. C'est pas non plus... Euh, la séquence très forte, c'est de diffuser les images de l'intérieur du Bataclan avant qu'on ait lavé le sang. Oui, ça c'est très fort. Là, on est en train de parler de jupe et euh, le tout sur une musique de, de, de, bébé, de bébé chat avec des yeux énamourés, euh, encore une fois, raison gardons, mais il le sait, Anouna, il est très malin, je n'en ai jamais dit de mal, euh, je le dis et je le, et je le redis, c'est un excellent professionnel, intérêt fait loi, il a très bien compris son intérêt, comment va-t-il créer de l'intensité sur une séquence qui euh, qui a fait pffut, quoi vraiment, il y, a, il y a aucune intensité dans cette séquence. Marie Portolano, merci Pierre euh, d'être là, déjà Pierre, première question, euh, comment tu te sens aujourd'hui C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible pour moi, c'est surtout horrible pour ma femme qui se fait insulter dans des proportions qui dépassent tout ce qu'on peut me reprocher, dans, probablement à juste titre, dans ce, dans ce documentaire et dans ses « À côté ». Encore une fois, il est excellent. Premièrement, il s'attire la sympathie en mettant sa femme sur le, sur le, sur le devant de la scène. C'est un petit peu ce qu'ils font tous. Hein. Strauss-Kahn l'avait fait avec Anne Sinclair, Bill Clinton l'avait fait avec, avec, avec Hillary. C'est un peu la technique du lâche, mais malheureusement, le discernement du public étant... Lui tenant souvent lieu d'intelligence, et eh ben en mettant sa femme devant, bon ça, ça fait un peu par feu. Et ensuite il, il avoue partiellement une culpabilité en avance, ce qui lui permet encore une fois de faire tomber un petit peu toute l'armada visant à le à le juger en public. C'est j'avoue partiellement mais quasi totalement ma culpabilité en avance, donc donc à la limite je, je tombe les armes. Non non il ne tombe pas les armes. C'est un aveu très circonstancié, très théorique et très et très stratégique hein, qu'il vient de faire là. Mais voilà, il y, y a, une déferlante de haine, de menaces de mort, de, de Mais tout le monde euh, est menacé de mort sur Internet, euh, moi aussi, ça veut rien dire. Ouais, J'espère que j'en mourrai pas. Alors après, je l'ai peut-être pas, je l'ai peut-être pas volé, hein, euh, Quand mais... tu revois cette séquence, tu te dis, euh, tu dis que t'as pu dire des conneries dans cette séquence. Dans cette séquence, je dis une seule connerie, c'est que je le referai. Voilà. Ouais. Mmh. Pourquoi? Parce que, lorsque Marie Massène, cette histoire de jupe, je suis estomaqué. Tu t'en rappelles plus Ah, mais je ne m'en rappelle plus. Mais maintenant, Cyril, je sais pourquoi je ne m'en rappelle plus. Parce que les faits, puisque il faut parler des faits, remontent au 28 août 2016. Il se trouve que le 28 août 2016, ça a été ma dernière émission avant que je tombe malade et que je disparaisse des écrans pendant sept mois. Donc je pense que je, ce soir-là, je n'étais pas dans mon état normal. Oui, alors rappelons ce qu'il appelle « tomber malade hein. ». Euh, sa maladie consistait à boire trop de coca. Il a la maladie des, des, des, euh, des obèses, du sucre. Ça fait du diabète et ensuite ça détruit, euh, je crois que c'est le foie d'ailleurs, euh, par excès de sucre en fait qui cesse de fonctionner correctement et, de, et donc de filtrer la nourriture et on tombe malade. Hein. Non, tomber malade, c'est quand on vit sainement, qu'on n'a rien fait pour le mériter et que tout à coup, une anomalie survient. Ça, ça, ça, ça j'ai connu et ça, c'est injuste. Par contre, dire qu'on tombe malade quand on boit 4, galons, 4 litres... 4 gallons non. 4 litres, c'est un galon. Quand on boit un gallon ou 4 litres de coca par jour, tous les jours, depuis euh, depuis l'âge de, de 14 ans ou de 12, euh, ça, ça s'appelle pas tomber malade. Ça, ça s'appelle juste se, se suicider à petit feu. Donc là, on n'a pas la scène du baiser sur chez TPMP, que j'ouvre maintenant dans un, un autre euh, fichier. Allons-y. Donc là, est-ce la journaliste qui l'avait accusé, je pense que ça va être la scène du bébé. Ah Oui, alors, euh, que dire sur ce fameux baiser Je suis à 0013. La scène du baiser forcé en télévision n'est pas une première. Ça s'est déjà produit, euh, notamment dans le, des éditions similaires, chez, chez chez Coë, également, je crois, chez Hanouna, avec une, une espèce de brune extrêmement vulgaire, avec des faux seins, une starlet de, de télé-réalité, je crois. Moi, c'est la main gauche de la femme, en fait, qui me choque. C'est à un moment, ne serait-ce pas l'instant parfait n'aurais-tu pas la visibilité parfaite pour faire ce que les femmes rêveraient de faire, j'imagine en tout cas ce que moi je rêverais de faire si j'étais une femme, quand on s'en prend à mon intégrité physique, qui est une, une repousser la personne physiquement, ou lui mettre une énorme baffe, ou lui hurler dessus. C'est-à-dire que là, tu as le plateau, tu as l'audience, tu es au lieu et au temps parfait pour faire un geste qui sera fort, qui marquera la réprobation féminine à l'agression physique et qui sera diffusée en boucle pendant des années et des années et des années dans toutes les euh, émissions de, de, de type Enfants de la télé, etc. La gifle au gros cochon. Et au lieu de ça, je, je suis désolé, la main gauche ne le repousse pas, la main gauche l'étreint. Ok, il y a la, sans doute la surprise et le fait d'être décontenancé, et euh, elle est sans doute sidérée, mais je ne comprends pas... Alors, que la sidération laisse de marbre, et que la sidération n'empêche pas les lèvres d'un étranger d'atterrir sur les vôtres, à la limite, je veux bien comprendre. Mais où et à quel moment la sidération agrippe-t-elle le, le cou et le visage de l'autre Ça, j'ai beaucoup de mal à, à comprendre. Avant la fin de l'analyse de ce baiser, je pense que c'est le moment de petite page de. Voilà Stéphane, c'était la dernière euh, écoute, aujourd'hui on a été efficace, hein, il n'est même pas 15 heures. Déjà 15 heures Le temps passe vite quand on est dans la cuisine. Où sont les enfants euh, Je crois qu'ils sont en train de jouer dehors. Là, Stella de... Orlando Ah, garçon Mais qu'est-ce que vous faites encore ici Sans grand homme c'est ma cuisine Si comme moi, vous êtes une femme qui en a marre de cette bande de progressistes... Inscrivez-vous au programme de Stéphane en cliquant ici. Ouais, c'est un, un gros bonnet en fait, c'est un bourrin. Regardez, il a, il a un air satisfait. Il regarde, on imagine que c'est Hanouna, euh, on imagine que c'est le présentateur. Il le regarde avec l'air du défi rempli, un petit peu comme si c'était. J'ai même. Le pressentiment qu'il y a connivence. J'ai le pressentiment que ça a été prévu à l'avance, cette histoire. Et, et elle, euh, bah encore une fois, il n'y a rien dans son visage ou dans son attitude qui montre la réprobation. Même revoir les extraits la fait rire, en fait. Tu es censé éprouver de la répulsion, et cette répulsion n'est pas visible. Il y a un problème. L'image, elle, elle, elle est bonne pour personne. Et, et je trouve que c'est dommage, parce qu'avec Pierre, que je connais quand même depuis le début de l'équipe Td Et on a noué des rapports. On connaît Pierre, ses excès, sa façon de parler, des femmes, les machins. Pour moi, c'était un, un, un plus grand que moi, mais on s'est toujours marré. On était sur le ton de la camaraderie et même ses excès, sa façon de taquiner, etc. J ai, j ai... Voilà, je, ça, ça fait partie de notre histoire. Et pour moi, il y avait une histoire d'amitié. Et je trouve que... Cette scène, je la trouve moche, en fait. Et, et elle n'aurait pas lieu aujourd'hui, je crois, parce qu'il ne le ferait pas. Je, je pense, j'espère qu'il qu le regrette. Sur le moment, je ne l'ai pas... Elle a un côté Sandrine Kiberlin, jeune et sportive, qui, qui, qui est assez bandant. comme je, je vis là, mais après, tous les témoignages qu'on entend, etc. Et attention, hein, je n'ai pas été victime de harcèlement, vraiment. Mmh. Hein, mais je trouve cette image, elle est dévastatrice, euh, et, et je, je m'en suis aperçue trop tard. Oui, bah ben là, encore une fois, voilà, les mots-clés sont lâchés, et malheureusement, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que vous m'entendez peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, répéter la même chose sur ces situations, mais c'est malheureusement, c'est que l'attitude est toujours la même, c'est une réalisation ex poste, quoi. C'est « je comprends la réalité trop tard ». Oui, les rapports humains sont ambivalents, ambigus, les rapports hommes-femmes comprennent toujours, et je le répète depuis 20 ans, une part de pouvoir, une part de désir, une part de subordination, une part de domination, hein, euh, euh, nos instincts primaires, c'est comprendre, dominer et sentir. Hein. Sentir par la chair, dominer par l'esprit, enfin, dominer par la force et, et comprendre par la logique. Dans un contexte de pulsion exacerbée comme, comme est celui des, des, des, des médias, euh, la vraie réponse, ça n'était pas de se retrouver entre femmes dans un lieu clos, ou dans, en tout cas dans un lieu externalisé, pour refléter à posteriori, via un iPad, sur un truc qui s'est passé il y a X mois ou années, la vraie réponse, c'était quand la chose se passe a fortiori en direct devant des caméras. Petit a, idéalement, de le gifler, et là tu faisais quelque chose pour le combat en disant « Pierre, euh, ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on collabore, ça c'est pas drôle, et je te demande de t'excuser maintenant. » d'accord Ou bien, à la limite, si la gifle ne venait pas tout de suite et qu'on était sidéré, c'était d'exiger à Anuna et elle l'aurait obtenu, c'était d'exiger, avant la fin de l'émission, de dire « voilà, il s'est passé quelque chose il y a dix minutes qui m'a laissé stupéfaite, j'ai légèrement refroidi, euh, je souhaite dire que ce qui s'est passé il y a dix minutes est intolérable, et je souhaite que Pierre Ménès revienne et s'excuse, mais non, c'est toujours des confessions faites sur un mode psychologisant, a posteriori, des années plus tard, avec 15 rites plus tard, dans un contexte autre, c'est trop tard, en fait. Le, le, le, la vérité euh, serait survenue sur le moment, elle aurait été captée par les caméras sur le moment, Eh bien, cette image de, de, de répulsion, de, de, de repoussoir, de refus, de désapprobation physique, ce qui méritait, c'était s'essuyer la bouche et lui mettre un revers de bras. C'était ça, en fait, qu'il méritait, et en plus, il n'aurait jamais pu répondre, parce que... Il... Étant... bon déjà c'est une femme et elle fait un dixième de son poids et en plus devant caméra il aurait été humilié physiquement et oralement et, et non et voilà c'est un micmac de, de de discours brisé a posteriori tout tout tout ça est assez faible c'est dommage donc résumons je pense que Pierre Ménès est un gros enfant euh, qui qui use et abuse euh, de sa rourie naturelle pour s'entourer d'une... Euh, d'abord pour se faire accepter dans les médias au titre des minorités, c'est-à-dire, euh, voilà, je suis un peu infirme, je suis un peu gros, donc je suis une minorité, donc prenez-moi. En plus, il y a un côté contre-emploi, c'est-à-dire je parle de sport en étant incapable de courir 100 mètres, donc j'imagine que ce sont des personnages euh, truculents euh, pour les médias. Deuxièmement, mon côté mal alpha s'exprimera d'autant mieux que je m'entoure d'une cour de femme et qu'elle, à leur corps défendant peut-être, mais en tout cas, qu'elle rit et continue de rire à, à, à mes blagues grasses. Du coup, je suis conforté dans ma position de coq, et à un moment, il faut que le baiser de trop ou l'anecdote de trop, en direct plateau, me, me, me, me condamne. La réalité, c'est que il est condamné au tribunal médiatique quand il devait être condamné, dès ses premiers dès ses premiers agissements, par les, les, les intéressés, hein, c'est toujours le risque. Est-on prêt à jouer sa carrière au titre de ses, de ses convictions Ou désire-t-on mettre entre parenthèses ses convictions au titre de préserver sa carrière Elles ont fait ce choix-là, c'est dommage. Bref, si cette vidéo vous a éclairé sur le cas Ménès, vous a fait sourire, et pas Mendes, hein, Ménès, et, et si vous en voulez plus du même type, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce, de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche, et je vous donne rendez-vous sur les différents réseaux sociaux, Twitter et les autres, où vous taggerez d'autres documents avec le désormais fameux hashtag vidéoscopie afin que j'en prenne connaissance. et La meilleure façon d'enchaîner cette vidéo, c'est avec... Celle-ci, la playlist de toutes mes vidéos vidéoscopies précédentes, où vous en retrouverez l'équivalente, et même des meilleures. Elle se trouve là, là, regardez. Sur ma, sur ma gauche, votre droite à vous, là. Cliquez ici.